Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un trou, euh, une extrusion ou une ouverture euh, avec le logiciel SketchUp en ligne. Alors tout d'abord vous cliquez sur créer nouveau, modèle de base, millimètre, vous supprimez le personnage du centre. Alors par exemple on va dessiner un rectangle on lui donne une forme avec l'outil pousser tirer alors ici on va essayer donc de faire un, une ouverture avec un rond alors pour cela on va donc en outil pousser tirer ici il faudra pousser jusqu'à l'arrière et toucher une arête pour pouvoir effectuer un trou donc quand vous touchez l'arête vous cliquez sur le bouton gauche de la souris et vous allez donc maintenant voir apparaître votre trou attention si euh, vous ne le faites pas correctement donc euh, ici je reprends utilisez l'outil pousser-tirer et que vous le poussez à fond, il ne va pas se supprimer, il va créer une autre face après l'arrête. Pareil, si vous cliquez sur supprimer, il va supprimer votre cercle, mais il va supprimer aussi l'intérieur de votre rectangle. Ici, il y a du vide maintenant à l'intérieur. Donc, bien faire attention. Donc, euh, on recommence. Ici, donc, on, on utilise l'outil pousser tiré et on va chercher l'arête, une des arêtes, de l'autre côté. Et ici, vous voyez bien, on a notre trou. On peut le réaliser aussi avec euh, le rectangle. Donc ici, pareil, petit pousser, hop ici chercher une arête opposée et si on regarde on a bien notre trou et dessous il n'y a rien